Oui, bienvenue au temple spirituel de Met Marabou Lokosa. Je suis dans tous les domaines spirituels de retour d'affection. Les statuettes que vous, vous voyez ici, c'est les statuettes de, de retour d'affection. Comment réunir un être aimé. Donc, ce qui est là, je travaille dans tous les domaines. Je travaille dans tous les domaines, de, domaines de la chance revenir son être aimé consultation gratuite je, je suis dans la voyance aussi je suis dans tous les domaines je fais la chance aussi je, je fais aussi des tisanes pour la grossesse des, des tisanes de d'hémorroïdes de, de, de, des, des tisanes de tout je suis dans tous les domaines je fais aussi la multiplication d'argent aussi par exemple le porte-monnaie magique ou la valise magique. Ici, c'est le porte-monnaie magique que vous voyez ici. Ça, là, maintenant, un, un, ce simple truc qui est là, ça m'était pris de l'argent jusqu'à 2 millions. La somme que vous voulez, la monnaie que vous utilisez dans votre pays, c'est ça qu'on va prendre pour pouvoir adapter à ce porte-monnaie. Ça va vous produire de l'argent chaque jour. Ça va vous aider dans tous vos domaines. Donc, c'est un peu ça. Je fais aussi la chance, je fais aussi le savon de chance, le savon qui, qui, qui attire la chance, je fais aussi ça. Je fais aussi la poudre magique. ça Par exemple, si vous êtes le matin ou quand vous voulez aller quelque part, quand vous passez ça sur votre visage, par exemple, ça va vous attirer l'argent, la, la, la, la chance dans tout. Je fais toutes sortes de choses. Qui, qui, va vous, qui, qui va vous apporter le bonheur Je, je le fais. Par exemple, le retour d'affection, c'est mon domaine. C'est mon domaine. Ça, c'est les statuettes de retour, ça. J'attire l'être aimé avec cette statuette-là. Une fois qu'on qu essaie de l'attacher pour faire les rituels ça vous attire votre bien-aimé. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro plus de 129. 6208. 62 08 51 68. Hmm. Ça aussi, c'est le c'est l'attachement de la personne qui, qui vous en veut. Ou si vous avez un procès et que vous n'arrivez pas à réussir à ce procès, n'hésitez pas à me contacter. Vous allez avoir la satisfaction dans ce procès-là. Vous, avez, vous, avez, vous allez avoir ce procès-là en main. Pour pouvoir avoir la satisfaction mmh. donc pour le porte monnaie par exemple je vais vous montrer quelques l'argent qui sont dedans ce n'est que les vrais billets ce n'est que les vrais billets mmh. Donc c'est un peu ça, n'hésitez pas à me contacter pour le porte-monnaie magique, ça va vous aider dans les problèmes financiers. Mm. Donc n'hésitez pas du tout à me contacter pour avoir la satisfaction, pour avoir de l'argent, pour avoir la richesse dans votre vie. Je suis, je, je suis dans tous les domaines, n'hésitez pas à me contacter pour avoir la satisfaction, surtout la voyance, la consultation sur votre vie. Mm. Donc c'est un peu ça, n'hésitez pas du tout à me contacter. Mm.